Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui petite vidéo rapide Pas trop longue sur la chenille processionnaire Je vais vous montrer un piège posé par une autre société Franchement pas top Allez, jingle <musique> <musique> Allez, c'est parti, je vous montre l'éco-piège Regardez-moi ça donc il a l'air plutôt sympathique Mais si on regarde bien, vous voyez déjà ils ont mis une bouteille au lieu d'une poche Donc ça peut être pas mal Ça peut être pas mal au lieu d'une poche, ça peut être sympa Mais euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de terreau dedans Donc après ce qu'il faut vérifier, comme je vous avais déjà dit sur une autre vidéo C'est la colorette Regardez-moi l'espace Là les chenilles ils passent par là Ils descendent, hop, ils passent par dessus Et ils s'en vont Donc là le piège est très très mal posé Regardez, regarde ici c'est pareil, regardez l'espace qu'il y a Donc les chenilles ils peuvent s'échapper, ici c'est encore pire Vous voyez Donc c'est vraiment un piège qui n'est pas top top Je pense qu'il a dû acheter ça dans le commerce C'est pas des pièges professionnels, même si c'est un peu marqué là Mais c'est pas top top Donc on va essayer de l'enlever et après je vais le remplacer Je vais vous montrer bah, le nouveau, celui à de dd quand même c'est mieux Donc déjà pour l'enlever Il suffit de faire de tirer sur ça Donc déjà Je trouve ça pas top Parce que ça veut dire qu'on peut le piquer Il faut savoir que je suis dans une résidence Où il y a trois pins avec trois écopillages à poser Et euh, sur les trois arbres Il n'en reste plus qu'un Ça veut dire que les deux autres Soit ils se sont cassés Soit ils ont disparu Quelqu'un les a récupérés pour chez eux c'est pour vous dire que ce système d'attache est pas top. Alors, on regarde. Il y a des chenilles à l'intérieur Mais il n'y a pas de terreau Et le terreau, ça permet aux, aux chenilles d'avoir l'impression qu'ils sont dans la terre Donc ils vont se poser ils vont, Du coup, comme je le dis, ils vont se poser Ils vont croire que c'est la terre Ils vont croire qu'ils peuvent se transformer en papillon. Que si vous mettez un pot comme ça Ou une poche vide Ils auront tendance à se dire Bon, c'est trompé d'endroit, on va essayer de se ressortir et où ils vont ressortir, mais par le petit tuyau ils sont rentrés euh, les, les chenilles ça monte aux arbres, ça descend des arbres donc automatiquement s'ils peuvent s'échapper ils vont essayer là en mettant du terreau, ils ont l'impression qu'ils sont dans la terre ils vont se mettre en mode transformation alors comme je dis toujours, il faut savoir qu'une chenille qu'elle se transforme en papillon met entre 3 et 5 ans pour se transformer allez on continue alors Bon. Là, maintenant, il va falloir que je gratte un peu autour du tronc et euh, ben, euh, je vais installer tout ça. Bon, voilà, le piège est posé. Je vais vous montrer la différence, mais avant de vous montrer, il me manque une seule chose à faire c'est coller le petit autocollant. Là. Donc, vous pouvez voir que le piège est bien posé. La poche. Est quand même beaucoup plus grande que leur bouteille en plastique il y a du terreau à l'intérieur on va regarder l'espace alors déjà vous voyez l'espace quand même il y a les 2 cm alors on met les deux doigts facilement on va faire le tour et là on voit bien l'ouverture pour que les chenilles descendent dans la poche donc ça descend par là et ça se retrouve dans la poche pleine de terreau avec le petit message de prévention. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. C'était juste une petite vidéo simple. Je voulais vous montrer que des fois, des gens pouvaient poser des pièges n'importe comment. D'après la cliente, c'est une société d'espace vert qui a dû faire ça. Bon, ça arrive. Il a voulu bien faire. Après, il n'était pas, pas non plus moche-moche le -moche piège, mais bon, voilà.